Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons parler de UI Search Bar. À quoi sert cette classe UI Search Bar Eh bien, tout simplement à faire une barre de recherche type dans vos applications. Donc l'idée, c'est que vous avez dedans une zone de saisie avec éventuellement un bouton bootmark, une gestion de clavier intégrée et ce qu'on appelle une scope bar. Donc vous avez différents styles, default où elle est comme ça euh, en gris clair et black où elle est euh, plus foncée. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque vous avez la scope bar, eh bien vous pouvez avoir des éléments supplémentaires, des boutons que vous rajoutez. L'initialisation se fait avec une frame, c'est vous qui décidez de la hauteur, de, euh, de la largeur de la vue. Euh, vous pouvez paramétrer le clavier et les boutons bien évidemment. Vous pouvez particulariser l'apparence et euh, donc euh, vous avez un certain degré de liberté sur la manipulation de votre vue. Et la gestion de ce mécanisme se fait par délégation avec un protocole qui s'appelle UI Search Bar Delegate et qui va vous permettre eh bien, de réagir en fonction centre d'événement, la saisie, appuyer sur un bouton de la scope bar ou ailleurs, etc. etc. Les principes de fonctionnement, ben c'est comme d'hab, ça ne change pas énormément. Vous allez créer votre UI Search Bar, vous allez la paramétrer comme vous voulez, l'apparence, etc. Vous pouvez en particulier faire apparaître la possibilité de faire un cancel ou l'équivalent du, du bookmark, enfin le bouton bookmark que vous avez vu. Euh, on peut le faire apparaître ou disparaître. Vous pouvez changer des couleurs, des choses comme ça, enfin faire ce que vous voulez. Et puis ensuite, ben ben vous réagissez au protocole euh, UI Search Bar Delegate et on va voir cela à travers un petit exemple. Regardons donc comment fonctionne ce petit exemple. Donc vous voyez que j'ai une barre de recherche type. Donc ici, si je tape sur la, la zone de saisie, eh bien, je peux taper du texte. Si je fais rechercher ici, et eh bien ça note que c'est la fin d'édition. Vous voyez que si je tape ici sur le bouton bookmark, ça me fait apparaître un pseudo bookmark. Donc ici, je dis que j'ai cliqué sur le bookmark. Ici, si je fais cancel, et eh bien, ça me fait réapparaître la barre. Et puis, je peux également taper là pour tout effacer. Et puis, je peux retaper ici Titi et puis euh, ça c'est terminé et vous voyez que ici, hein, si je clique sur le bouton mise à jour, je peux faire apparaître cette euh, extension, cette scope euh, view, extension. et puis je peux taper sur le bouton ici 2, le bouton non, ou le bouton euh, pardon, le bouton euh, ici 1 et puis euh, vous voyez donc c'est comme ça que ce système fonctionne. Regardons le source associé donc on est dans un cas simple j'ai un ViewController et j'ai une vue donc le ViewController.h, il n'y a pas grand chose. Enfin, j'ai rien ajouté par rapport à ce qui est créé par défaut. Et le ViewController.m, eh je fais une référence à ma vue. Et puis, je construis cette classe et je l'ajoute. Là, je vous ai mis la version en Objectif C, donc je fais le Release, puisque bien évidemment, je désactive Arc. Et puis, c'est la méthode view will transition to Size, où j'appelle une méthode positionnée de ma classe ma vue. Ma vue point H, je signale ici qu'il respecte le protocole UI UISearchBarDelegate. Donc c'est comme ça que vous le spécifiez en objectif C. Et puis j'ai cette fameuse méthode qui est publique. Dans le point M, j'ai tout d'abord quelques variables locales, donc la barre de recherche, un label, un bouton et puis euh, un entier qui va me contenir la hauteur de la barre en fonction de quelle est euh, ces fameux scopes view ou pas voyons maintenant le init with frame qui est extrêmement classique donc je positionne la couleur de fond je crée euh, ma barre je positionne je dis que j'ai le bookmark bouton et le cancel button donc je vais avoir les deux qui vont s'activer et qui du coup vont être euh, activable et dont vont réagir je dis que je suis le délégué et par conséquent c'est moi qui vais euh, implémenter les méthodes du protocole ensuite ben, j'ajoute la barre et puis je fais la même chose avec un label et avec un bouton on va pas rentrer dans les détails vous savez le faire et bien évidemment euh, je n'ai pas arc qui est activé donc je dois faire après chaque ajout et eh bien des releases euh, vous notez que je ne le fais pas pour le bouton parce que le bouton je le crée avec une méthode qui ne contient ni alloc ni init ni copie et par conséquent je sais qu'il sera dans auto-release donc je n'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. Voyons maintenant la méthode qui est associée à mon bouton et en fait euh, j'interroge l'attribut scope bar, qui vous yes or no enfin en tout cas en objectif c euh, true ou false en Swift et qui m'indique si la scope bar euh, existe ou pas. Si elle existe je la fais disparaître sinon je la fais tout simplement apparaître. Alors pour la faire disparaître eh bien on a un tableau euh, qu'on initialise à nil et puis je dis que je ne veux pas la faire apparaître et sinon eh bien je crée cette scope bar avec un tableau de boutons, bouton 1, bouton 2, non et je dis qu'elle apparaît. Et puis après euh, eh bien je réactive la méthode positionnée pour simplement changer euh, la taille euh, des différentes frames et en particulier celle de ma search bar. Ça c'est la méthode positionnée euh, que j'ai évoquée hein, qui euh, eh bien tout simplement me permet de euh, positionner les différentes frames mais ça on a l'habitude je ne vais quand même pas rentrer encore dans ce détail là. Intéressons-nous maintenant au protocole UI Search Bar Delegate. Donc la première chose qui m'arrive ici c'est une méthode qui me dit que, eh bien, euh, il s'est passé quelque chose dans euh, le scope, c'est-à-dire qu'en fait il y a, on a cliqué sur un bouton de scope et on va me donner le numéro de ce bouton de scope. Vous vous souvenez que lorsque j'ai créé euh, ce scope, eh bien en fait j'ai donné euh, des boutons sous forme d'un tableau de chaîne de caractères et c'est l'indice dans ce tableau qu'on va me donner. Et donc par conséquent je vais pouvoir m'en sortir. Donc là, qu'est-ce que je fais Eh bien, je mets à jour mon label en disant que euh, voici le bouton qui a été sélectionné. Je récupère effectivement euh, le tableau avec les valeurs. Et puis, euh, également, dans ma search bar, j'ai un texte qui est mis à jour. Et donc, en fait, à chaque fois que je tape quelque chose dans ce texte, eh bien, euh, il est mis à jour. Et donc, je récupère le texte. Et je sais qu'on a tapé ce bouton dans la scom bar avec le texte dans sa valeur courante. Cette seconde méthode, eh bien en fait elle est invoquée à chaque fois qu'il se passe quelque chose. C'est à dire que lorsque vous saisissez, lorsque vous tapez avec votre doigt sur la zone qui contient euh, le réceptacle des caractères, c'est une espèce de label. Hein, eh bien euh, ça va faire apparaître un clavier qui va en fait devenir ce qu'on appelle le first responder et vous voyez ici que c'est la manière de dire au clavier bye bye. Mais à chaque fois que vous allez taper quelque chose, eh bien euh, cette méthode va être appelée en, en rétroappel. donc vous répondez au protocole de délégation, il vous donne toute une série d'informations, la search bar concernée et puis la séquence de caractères qui a été saisie et vous vous pouvez par exemple décider si vous rendez yes ça veut dire oui je veux que ces caractères soient propagés c'est à dire que la mise à jour soit faite dans la zone de texte de la search bar. Si vous répondez no eh bien, vous pouvez dire ben non, je ne veux pas. Et dans ce cas-là, ces caractères seront ignorés. C'est un moyen, en fait, de bloquer la saisie de certains types de caractères, mais c'est aussi un moyen de tester. Par exemple, ici, je teste. Si je tape un retour chariot, eh bien, je considère qu'il a terminé. Et par exemple, on pourrait lancer la recherche. Donc, je fais ici un Resign First Responder qui va faire disparaître le clavier. Donc, c'est comme ça qu'on fait programmatiquement disparaître le clavier. Là j'ai ici une troisième méthode de mon protocole euh, qui euh, me signale que du texte a changé et donc je vais m'en servir pour mettre à jour euh, le label au fur et à mesure des changements. Cette méthode sera invoquée si je clique sur le bookmark button. Alors, évidemment, il faut qu'il soit là et à ce moment là ben, je peux faire un certain nombre de choses. Donc là ici ce que je fais c'est que j'affiche un pseudo bookmark simplement. J'ai ici cette méthode qui est invoquée lorsque je clique sur le bouton Cancel, c'est la petite croix que vous avez dans la zone de saisie. Voilà, donc je peux faire quelque chose. Là, ici, typiquement, j'en profite pour faire également le Resign First Responder. C'est-à-dire qu'en fait, je fais disparaître le clavier. Euh, ici, euh, je clique sur le bouton Search, c'est-à-dire que je veux lancer euh, une euh, recherche. Et puis ici euh, je peux temporairement autoriser l'édition. Donc en fait cette vidéo est invoquée juste au moment où je vais commencer l'édition et ici au moment où je vais terminer l'édition. En gros euh, ici lorsque j'appuie euh, pour faire apparaître le clavier ben, est-ce que j'autorise le démarrage de l'édition On pourrait imaginer qu'on est dans des modes où ce n'est pas possible. Et puis même Topo, est-ce que j'autorise euh, la fin de l'édition euh, on pourrait dans un cas de vidéo où ce n'est pas possible. Donc là ici je réponds toujours yes. Et puis vous êtes invoqué euh, did begin editing et puis text did end editing donc ça c'est en fait l'édition a commencé l'édition ici c'est terminé. Et on peut jouer, on peut faire un certain nombre de choses, euh, par exemple changer des couleurs de fond, faire apparaître un truc, enfin, ce que vous voulez. Voilà donc ces méthodes et eh bien elles sont Quasiment toutes facultatives si je ne m'abuse, euh, elles sont invoquées à différents éléments euh, lorsque vous faites euh, fonctionner euh, votre UI search bar et par conséquent vous pouvez ainsi traiter les interactions avec l'utilisateur via cette UI search bar. Je vous rappelle qu'on affichait un pseudo bookmark. Donc ici, euh, il faut traiter les actions associées au pseudo bookmark. Vous vous souvenez, si vous regardez le source, eh bien c'est la méthode qui respecte le bon protocole qu'on a ajouté dans euh, l'alerte la, la, la, contrôleur euh, qui a ici une tête de action sheet. Et ici, eh bien je traite euh, ma méthode euh, tout simplement donc je, je, les, les, toutes les actions euh, donc il y avait trois actions il y avait lipsis upmc et cancel et bien l'ipsis et upmc se voyaient associer cette même méthode et de manière similaire à ce qu'on faisait en swift on peut également mettre ce code en ligne mais comme il est répété deux fois c'est un peu débile donc je suis passé pas par une euh, fonction une procédure un source code anonyme mais je suis passé par une fonction explicite que dire en guise de conclusion ben, euh, En fait, plutôt que de vous reconstruire une pseudo-barre de recherche, ben, utilisez-la, euh, barre classique, euh, vous observerez que dans Safari, euh, ben, en fait, euh, c'est cette barre là euh, qui est utilisée, hein, quasiment. Elle vous offre un mécanisme d'interaction qui est prédéfini. Vous pouvez changer plein de choses. Euh, la sémantique d'un scope view, bien évidemment, euh, elle est un petit peu prédéfinie. L'idée c'est de raffiner le cadre de la recherche. Ce n'est pas faire autre chose, mais vous pouvez détourner cet usage. Et effectivement, si on regarde les choses, c'est extrêmement facile, sauf que vous voyez, le, le mécanisme de délégation ici est un petit peu plus poussé, avec un protocole plus compliqué et des méthodes qui sont invoquées à différentes étapes dans euh, la, le cycle de vie de la UI search bar. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.